Salut, c'est Yabalex. J'ai sorti la tente de camouflage pour l'installer dans les pâturages pour les faisans. Voilà un oiseau au dimorphisme sexuel bien marqué. Le mâle, gros comme un coq, exhibe une riche palette de couleurs. La tête comporte du rouge, du bleu et du vert. Et sous un collier blanc, le corps est brun, doré, orangé, le tout tacheté de noir et de blanc et enfin une très longue queue brune, barrée de noir. La femelle se doit d'être discrète pour couver au sol. Elle est de couleur sable, tachetée de noir. Les jeunes lui ressemblent, en un peu plus petits. On trouve le faisan dans les pâturages, souvent en lisière de forêt, afin qu'il puisse s'y réfugier en cas de danger. Il se nourrit de graines, de bourgeons, de fruits et d'insectes. Le faisan de colchide est un oiseau qui a été introduit pour la chasse. Le mâle peu discret dans les herbes préfère s'enfuir en courant plutôt que de s'envoler. Pendant longtemps, j'ai entendu son cri avec une sorte de battement d'ailes, sans jamais le voir. Voici enfin l'action en images et en son. C'était une minute pour le faisant. Merci de mettre un petit like et de partager si vous avez aimé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus